Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment utiliser des listes euh, en Python. Donc, Alors, à quoi sert une liste Donc, C'est à stocker euh, donc une suite ordonnée euh, d'objets. Donc nous on va parler de nombres, hein, pour rester sur des exemples assez simples. Alors ordonnée, c'est-à-dire qu'il y a un premier, un deuxième, un troisième, euh, etc., etc. Euh, ça sert à stocker donc tous ces nombres dans une seule variable hein. donc euh, si j'ai par exemple 6-7 notes à stocker bah, j'ai pas besoin de dire euh, la note a ça va être ça la note b ça va être ça la note c etc on met tout dans une même euh, dans une même variable une fois qu'on arrivera à manipuler euh, des listes et eh bien on pourra euh, faire des recherches dedans est ce qu'un nombre est présent ou pas on pourra trier les listes compter euh, certaines choses euh, parmi les nombres donc on va regarder tout de suite donc toutes les opérations euh, de base hein, euh, on va les on va les balayer euh, au fur et à mesure donc on se crée un nouveau fichier euh, je vais l'enregistrer on va l'appeler liste au hasard voilà on va créer une liste qui s'appelle nbs nbs on a dit voilà donc cette liste on va mettre des éléments par exemple 12 14 18 Hein. et on va afficher cette liste donc voilà, on fait fonctionner, on regarde comme ça, voilà tout est ok donc pour euh, créer une liste, donc une variable hein, comme d'habitude cette variable, euh, on lui donne euh, un nom, donc euh, NBS crochet carré pour commencer la liste, crochet carré pour la fermer et dedans on met nos éléments avec une virgule pour séparer euh, les éléments Là, dans cet exemple, je mets trois nombres, mais on pourrait mettre des nombres, du texte, etc., mélanger un, un peu tout ça. Donc là, on va rester euh, sur des nombres. Alors, si au lieu d'afficher la liste, j'ai envie d'afficher un élément, euh, par exemple le premier élément, donc je vais à nouveau utiliser les crochets carrés, mais pour euh, faire autre chose, pour préciser euh, à quel emplacement euh, est l'élément. Alors, les éléments dans une liste, ils sont repérés par un index ou un indice, c'est... Euh, emploire un peu les, les deux termes alors donc le premier élément c'est 0 donc on vérifie ça donc là encore on, on fait un run on obtient bien 12 donc le premier élément son indice c'est 0 le deuxième c'est 14 donc indice 1 euh, 0 excusez moi indice 1 et indice 2 le troisième donc pour s'y retrouver on va faire ça on va faire premier voilà hop Deuxième, deuxième, voilà, donc c'est l'indice 1, hein? et le troisième ce sera l'indice 3e, voilà. voilà, donc là je fais un petit run, et j'ai bien 12, 14, 18, donc les, euh, le premier, le deuxième, le troisième, donc ça c'est vraiment un truc à retenir, hein. le premier élément, son indice, ça commence à 0, alors, Admettons, si je mets 11 au début, bah, que je réexécute à nouveau mon programme, ça va me donner un résultat qui va être différent, puisque maintenant, NBS contient 11 comme premier élément, puis 12, puis euh, 14. Alors, maintenant, euh, ce qu'on va regarder, c'est comment euh, modifier des éléments. Donc là, on va dire par exemple que comme premier élément, donc en NBS 0, j'ai pu... 11, mais j'ai par exemple la valeur 13 on fait un run pour regarder ce que ça donne ah, j'ai lancé le débugger donc j'arrête CTRL je run voilà, donc 13 comme premier élément, 12 et 14 donc on a bien 13, 12 et 14 suite à cette modification, le premier élément, euh, il devient 13 on va faire une deuxième modification en 1, plutôt que de lui donner une valeur on va rajouter par exemple 2 ou 3, on va rajouter 3 pour avoir une valeur différente des autres alors on va dire que le deuxième élément c'est égal au deuxième élément plus 3 donc normalement je devrais avoir le premier élément qui est remplacé par 13 et ici la valeur 15 on check hop, voilà donc deuxième élément c'est bien 15 suite à, à cette opération alors pour la forme on aurait pu écrire ça plus égal. Hein. quand on veut rajouter euh, une valeur dans une variable on, on peut utiliser ça on vérifie encore pour être sûr de soi voilà ok Tout ça ça fonctionne bien alors maintenant on va faire euh, autre chose on va regarder euh, comment euh, rajouter un élément euh, dans notre liste alors pour faire ça on utilise une méthode qui s'appelle append donc euh, pour rajouter à la fin et euh, par exemple on va rajouter la valeur 19 à la fin de notre, de notre liste donc on fait un print même si on voit ça dans l'inspecteur, hein, c'est pour avoir bien le résultat on regarde et j'ai bien tout le contenu de ma liste avec un, un 19 à la fin donc append ça permet de, de rajouter à la fin si on voulait rajouter à l'intérieur de la liste on ferait par exemple un insert alors quand on fait un insert il va falloir préciser L'endroit où on veut ajouter, par exemple, on veut ajouter en 0, 1, en 2, là, ici, à cet emplacement-là, en 2, on veut rajouter, par exemple, la valeur 17. Donc, on va exécuter ça. Donc, notre liste, on lui a d'abord ajouté une valeur euh, à la fin, et après, à la position 0, 1, 2, on a bien mis 17, et donc, on a décalé toute la suite de la liste. Euh, euh, voilà, on a décalé toute la suite de la liste donc on avait 5 éléments et après on se retrouve avec 6 éléments 4 au début, j'en rajoute un, j'en rajoute un alors maintenant euh, donc on va regarder comment supprimer des éléments hein. donc là, ça se fait avec une autre méthode euh, qui s'appelle remove et là on va dire par exemple j'enlève le 14 normalement je devrais avoir une liste à 3 éléments à la fin voilà, 1, 2, 3 et le 14 a, a disparu alors, remove, ça permet de supprimer donc, la première occurrence, donc la première fois qu'on qu trouve un 14. Par exemple, si dans ma liste, j'avais un autre 14, ben, ici, ce deuxième 14, donc cette deuxième occurrence de 14, hein, la deuxième fois où, où 14 est présent, cette deuxième fois, euh, ce serait euh, conservé. Donc, si je voulais supprimer les deux 14, je serais obligé de faire ça. Et euh, voilà. alors il faut faire attention parce que euh, quand on essaye de supprimer un 14 il faut qu'il y ait un 14 de présent dans, dans la liste hein. par exemple si, ici si je fais ça le premier 14 va bien fonctionner le premier remove là et on va voir que si on essaye de faire une deuxième fois remove bah là on nous dit que c'est impossible parce que euh, note euh, x n'est pas dans la liste hein. Donc, ce deuxième remove ne peut pas fonctionner parce qu'on ne peut pas supprimer 14 deux fois puisqu'il n'apparaît qu'une fois dans la, dans la liste. On va essayer après pour être sûr que tout est OK. Donc, voilà. Donc là, alors, après, on a une autre manière d'enlever des nombres. C'est avec une méthode qui s'appelle pop, donc qui permet de supprimer le dernier nombre. Donc là, c'était 14. Voilà. Voilà, hop, et ici, donc on a le dernier euh, qui est euh, supprimé. Alors si j'ai envie de supprimer, par exemple, euh, le 18, il faut que je précise l'indice, donc 0, 1, 2, donc c'est le deuxième indice quand je parle du troisième élément. Donc, je fais mon petit pop, et euh, le troisième élément est supprimé. Alors, si en plus de le supprimer, j'ai envie de récupérer la valeur qui est supprimée, donc je vais falloir que je dise que, voilà, l'élément qui est supprimé, il est déposé dans une variable qui s'appelle val, et euh, ici, on va l'afficher, admettons, si on a quelque chose à faire, un, un traitement à faire, on pourra l'utiliser ensuite. Donc on a la liste qui est modifiée, L'élément d'indice 2 est supprimé, placé dans une variable, et après cette variable, euh, on peut euh, manipuler, euh, faire euh, autre chose euh, avec. Alors, sur les listes, il y a aussi autre chose qui est intéressant de voir c'est euh, la longueur d'une liste, c'est-à-dire combien euh, elle a d'éléments. Donc, c'est len pour euh, lens, la longueur. Donc, ici, voilà, ma liste, elle a 5 éléments. Hein. 1, 2, 3, 4, 5 et puis euh, admettons euh, voilà, si je fais un pop j'en enlève un et que je regarde à nouveau j'ai fait une anerie, CTRL Z donc copy, paste voilà, donc normalement là j'ai 5 éléments, j'en enlève un, il devrait m'en rester que 4 on vérifie, toujours vérifier ce qu'on fait, hein. donc 5 et 4 voilà, donc l'end ça permet d'avoir euh, la longueur donc la longueur c'est quoi hein Ça c'est important de bien comprendre ça. C'est le nombre d'éléments. Donc par rapport aux indices, hein, ça veut dire que si j'ai l'indice 0, 1, 2, 3, 4, donc là c'est l'indice 4, c'est l'indice du dernier élément. Bah, finalement l'indice du dernier élément, on l'obtient en faisant le nombre d'éléments moins 1. D'accord Donc ça c'est. On en reparlera un petit peu plus tard. Alors si j'ai envie de supprimer une liste. Je peux utiliser del, donc le mot clé del qui permet de supprimer euh, une variable. Hein. Donc euh, on enlève carrément la référence. Donc après, elle n'existe plus la liste. Et je peux également supprimer euh, un élément. Par exemple, l'élément d'indice 2, 0, 1, 2. ou Pour changer, tiens, on va mettre l'élément d'indice 3. Voilà. Si on regarde ce que ça donne. Donc là, j'ai rien affiché, mais euh, dans l'inspecteur, on voit qu'on a bien 11, 12, 18. Et 14 c'est à dire que, et 15 c'est à dire que la valeur 14 elle a elle a disparu. Je vais remettre un print pour que ce soit encore plus clair. Voilà, donc là on a bien euh, donc ça ça permet de, de supprimer un, un élément, on ne récupère pas euh, sa valeur. Alors euh, maintenant on va passer donc à ce qui commence à devenir intéressant après euh, avec les listes, c'est pouvoir parcourir cette liste pour pouvoir regarder, par exemple, euh, faire un traitement euh, sur les éléments qui sont contenus euh, dans cette liste. Alors, je prends une variable que je vais appeler n, et je vais dire, voilà, pour tous les nombres qui sont dans nbs, on va faire quelque chose. Alors, donc là, on ne va pas trop se compliquer, on va juste afficher le nombre. Donc là, on y va, et donc là, on voit que euh, la première fois, n vaut 11, la deuxième fois, n vaut 12, et ainsi de suite après on peut faire des, des traitements, hein, tout ce qu'on veut, hein. Je sais pas par exemple j'ai envie d'afficher euh, 2 fois n, bah hop, quand je fais fonctionner, bah voilà j'ai 22, 24, 26, 36, etc. Parce que 2 x 11, 22, 2 x 12, 24, et ainsi de suite. Donc ça c'est une première manière de, de faire un traitement sur une liste, hein. Si on va avoir une variable qui va à chaque tour, à chaque euh, tour de boucle, prendre la première fois la, la valeur du premier élément, la valeur du deuxième élément, et, et ainsi de suite. Alors après il y a quelque chose qui peut être intéressant aussi, c'est de dire ouais mais moi ce qui m'intéresse c'est pas que l'élément, c'est aussi la position où est cet élément. Donc quel est l'indice euh, actuel Alors pour faire ça, dans un premier temps, le plus simple c'est on va se donner une valeur, une variable, hein, qu'on va appeler indice, on va dire qu'elle vaut 0 au début. Et cette variable-là, on va augmenter sa valeur au fur et à mesure, afin de regarder l'élément qui est en indice 0, en indice 1, etc. Donc pour faire ça, on utilise une structure de boucle. On va prendre un « while », et on va dire « Tant que mon indice il est strictement inférieur à la longueur de ma liste, donc « nbs », d'accord Donc la longueur, c'est 5, donc 0, 1, 2, 3, 4, donc là je suis strictement inférieur, donc je vais euh, pouvoir euh, faire des choses euh, par exemple calculer quelle est la valeur de l'élément donc c'est le tableau nbs suivi de l'indice et après on peut par exemple afficher euh, la valeur de cet indice voilà on affiche la valeur de l'indice et on peut afficher la valeur de n et puis après bon, comme, comme on est dans une, dans une boucle on fait vraiment attention à chaque fois il faut varier le, cette condition sinon on a une boucle infinie donc là on va rajouter 1 euh, à notre indice voilà et on va lancer notre programme pour voir ce que ça nous donne donc là voilà on a bien notre liste qui est parcourue hein, où on affiche d'abord ind et après euh, la valeur de n alors ça c'est quelque chose qui est vraiment important on s'en sert euh, énormément donc là je vais faire un petit coup de debug là dessus pour, euh, pour qu'on soit au clair alors je vais voilà on restart tout on nettoie tout et on y va au niveau des bugs donc, on va regarder un petit peu ce qui se passe euh, dans la dans la liste donc le debugger est en train de, de démarrer donc cette instruction va être effectuée on la saute donc NBS est initialisé. Ici, on va initialiser la variable IND. Et là, on arrive dans notre boucle. Donc là, on va faire un step into. Voilà. Donc première chose, tant que IND est inférieur à 0. Donc là, on va regarder. Voilà. Est-ce que 0 est inférieur à la longueur de cette liste-là, c'est-à-dire 5 Oui. Donc on va. Donc c'est trop. Donc on va à l'intérieur et on exécute ça. Alors n, il est égal à nbs de ind. Donc on va regarder comment c'est évalué. Donc on commence par... regarder que, que vous nbs, c'est toute cette liste. Voilà, la liste qu'on a ici. Après on va remplacer ind par sa valeur. Et on va regarder dans cette liste-là l'élément qui a un indice 0. C'est-à-dire que normalement on devrait être égal à 11. 11 est mis dans n. Et donc... C'est bien le, le, la valeur qu'on a ici, et donc on va afficher ind et n, donc 11, euh, 0 et 11. Voilà, on y va, hop, on affiche. Après, on passe à rajouter 1 dans ind, voilà, et on se retrouve à nouveau dans euh, notre boucle. On va faire un deuxième tour avec cette fois-ci ind qui vaut 1. Donc est-ce que 1 est inférieur à la longueur de NBS, c'est-à-dire à la longueur à 5 C'est true, donc on exécute l'intérieur de la boucle. Donc là, à nouveau, on évalue ça. On va remplacer IND par sa valeur. Alors, alors la liste par sa valeur. IND par sa valeur. Donc on va prendre dans cette liste-là, l'élément qui est à l'indice 1, donc 0, 1, donc l'élément euh, 12. 12 est déposé dans NB. Dans n pardon donc on va afficher ind 1 et 12 on rajoute 1 voilà. et ainsi de suite hein. donc là on continue donc là je continue comme ça là je fais des f6 donc on a toutes les valeurs et là quand on affiche ça on rajoute 1 dans ind qui va prendre la valeur 5 voilà et donc là on va regarder qu'est ce qui se passe donc est ce que 5 est inférieur à la longueur de cette liste là, c'est à dire est-ce qu'il est strictement inférieur à 5 c'est false donc on va aller après euh, la boucle while et donc le, euh, le programme est fini bon voilà, là on a fait la, la session au niveau des bugs alors pour conclure donc en résumé ce qu'il faut retenir c'est qu'une liste encadrée euh, par des crochets carrés les éléments les sépare par des virgules hein. le point c'est pour les, les nombres à virgule mais euh, la virgule c'est vraiment le séparateur d'éléments donc une liste elle peut être modifiée, hein, c'est quelque chose qui est mutable euh, donc on peut ajouter euh, des éléments dedans les modifier, en supprimer faire tout ce qu'on veut euh, si j'ai une liste qui s'appelle LST par exemple, LST de i ça permet d'avoir la, la valeur de l'élément qui a l'indice à l'index i et il faut bien se rappeler que le premier élément il a 0 comme, euh, comme valeur alors après, pour parcourir une liste, euh, soit on considère uniquement la valeur, hein, c'est avec la, le for in, là, ou sinon euh, avec l'index. Une des manières d'accéder à l'index et à la valeur de, donc, euh, de chaque élément, c'est d'utiliser une boucle while, hein, comme on a vu euh, précédemment. Et, euh, et puis pour finir, oui aussi, euh, donc parfois quand on parle de tableaux, hein, notamment... Euh, il voilà, y a des problèmes qui sont posés où on dit on a besoin d'un tableau. Bah, finalement, au lieu d'utiliser un tableau, euh, vraiment le, un « hurray, on utilise euh, directement euh, une liste euh, voilà, en première approximation. Ça permet de, de mettre en œuvre des algorithmes euh, et donc d'arriver à faire ce qu'on a envie de faire. Écoutez, euh, sur ce, bah, je vous remercie pour votre attention et, et je vous dis à bientôt. Au revoir.